À ouais. Tu peux, tu peux venir hein. On s'occupe déjà de lui non. Ouais. Oui, tu peux venir. Bonjour. Bonjour. Donc, on est là avec les gens qui vont se baptiser. Euh, je ne vais pas bien passé parce que je crois qu'il y a encore deux personnes qui vont entrer. Donc, je vais te dire, vais Donc, euh, vais te dire à ce que vous soyez là parce qu'on ne va pas se lancer dans le baptême comme ça. Et euh, je voudrais que vous preniez ça comme un acte sérieux. Qui va marquer votre vie euh, un acte que vous posez premièrement parce que vous avez appris beaucoup de choses et vous voulez renouveler vos engagements vis-à-vis -vis de dieu pas des hommes c'est comme qu dire que le mariage devant dieu devant les hommes d'abord toi et dieu parce que votre marche avec dieu elle est tellement personnelle dans l'éternel des armées je demande ta présence. Je demande la présence du Saint-Esprit. Je demande la présence de nos anges, de nos ancêtres, toute personne qui, de près ou de loin, a participé à notre éveil. Toute personne qui, par amour ou par haine, nous a amenés jusqu'ici. Nous te disons merci, Papa, pour toutes ces personnes qui étaient dans notre vie. Merci pour leur influence. Merci pour leur impact. Père saint nous demandons aussi que ceux que nous n'avons pas encore pardonné, qu'aujourd'hui, avant même ce baptême, que notre cœur les libère totalement au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait pas une onde de haine dans quelqu'un qui va entrer dans l'eau tout à l'heure. Parce que Seigneur, tu es amour. Seigneur, je viens demander la présence des anges. Ange Michael, ange Raphaël, ange Uriel, ange Ézéchiel, ange Gabriel, ange Raphaël. Que vous soyez tous là avec les archanges. Que vous ouvrez aussi le ciel. Quand nous allons parler, que ce soit la main de l'éternel lui-même qui vienne porter ces personnes et les sortent de tout péché, de tout, euh, de, de, de tout tombeau spirituel, familial, toute fausse commune familiale, familiale dans laquelle ces personnes avaient été mises, déposées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Je vais d'abord toucher sur la dîme. Et puis, Monsieur Jocelyn. Il va finir, il va finir. L'acte de payer sa dîme, c'est un peu comme quand un homme se marie avec une femme, il a des engagements vis-à-vis -vis de sa famille. Et la femme a des engagements vis-à-vis, -vis, des devoirs vis-à-vis -vis de son mari. Les enfants, même en tant qu'enfants aussi, ils ont aussi des devoirs. Donc, je bénis les dîmes des personnes qui, sont, qui ont aussi déposé leurs dîmes en ligne. Les gens que vous avez envoyées, parce que j'ai beaucoup de dîmes qui sont arrivés aujourd'hui. Vous savez, généralement, le 5, c'est là qu'on paie certaines personnes. Et des armées? Par ce geste que certaines personnes ont fait, certains pour la première fois, certains vous avez repris, certains vous avez aussi testé seulement pour voir. Seigneur, je déclare premièrement que ta lumière brille sur les yeux, sur le cœur, sur l'esprit et sur tout le corps de chaque personne qui fidèlement a payé sa dîme et qui va encore payer sa dîme, Seigneur. Amen. papa que tes enseignements, parce que beaucoup d'entre nous, on connaît mais on ne pratique pas. Parce que c'est comme si il y a un temps dans ta tête qu'il faut que tu oublies. Tout ce qui avait dans l'esprit des personnes venant de leur famille, venant de leur vie passée, je ne sais pas, euh, euh, avec un ex, ou encore ce que tu as subi dans une maison d'un orphelinat, que toutes ces blessures intérieures, l'abandon familial que tu as connu, papa t'a abandonné, maman t'a abandonné, maman maman tout tout, je ne sais pas. Toutes ces blessures, je déclare que par cette dîme que vous payez, c'est une dîme, dîme pour guérir vos blessures intérieures. Amen. Amen. Ceux qui se sont sentis abandonnés par leur partenaire, peut-être ils est parti très tôt, peut-être ils est parti en Europe, ils il est calé depuis là, tu attends, ne revient pas. Peut-être a promis quelque chose, ils n'a jamais donné sont parti. Peu importe la situation. Seigneur, comme ils se sont engagés, ils ont commencé. Papa Yahweh, premièrement que leur monde ne manque jamais. Qu'à chaque fois qu'ils pensent à un besoin, même avant que le besoin ne se pointe, que la solution est venue à une heure avant le besoin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Papa nous libérons la bénédiction sur leurs enfants. Je déclare qu'aucun de leurs enfants ne manquera. Je déclare, Père saint qu'on ne va jamais se moquer d'eux. Je déclare qu'aucun de leurs enfants ne sera malade. On va dire, oh, on ne peut pas soigner l'enfant, si. Je déclare, Seigneur, que cette dîme qu'ils payent, c'est une dîme, Seigneur, pour se racheter. Une dîme pour aller payer la rançon. Comme Jésus était mort sur la croix là, tout endroit où on vous avait enfermé. Jusqu'à. Déjà, dans, on t'enferme, on bloque ton cerveau, déjà que tu ne peux même pas réfléchir par toi-même pour devenir quelque chose de demain. Je viens maintenant vous débloquer de toutes ces prisons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père très saint, nous demandons aussi la fidélité. Que nous soyons fidèles à toi. Qu'on ne soit pas en haut aujourd'hui, demain on est en bas. Après demain, on est en haut, après demain, on est en bas. Donne-nous la stabilité. Stabilise-nous. Dans les pays que tu as prévus pour nous, dans les, les, les villes que tu as prévues pour nous, dans les foyers que tu as prévus pour nous, avec les dans les boulots que tu as prévus pour nous, et avec les collaborateurs que tu as prévus pour nous, Seigneur. Nous déclarons que nous allons n'allons nous jamais nous dérouter ni nous détourner de la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci que ce soit aussi un début de paix, que toute personne qui était embrouillée, qui avait peur, qui était stressé, qui, est, qui doutait. Ta famille t'a abandonné. Tu as cru que c'était pour toi la fin. Que le Seigneur montre sa lumière et que cette lumière brille sur vous à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand vous appelez, aussitôt que vous appelez, qu'on vous réponde. Quand vous avez faim ou soif. Aussitôt que vous cherchez, vous trouvez. Quand vous toquez, aussitôt que vous toquez, on vous ouvre. Je viens bénir ces offrandes et ces dîmes. Et je déclare que vous ne manquerez pas, ni dans votre maison, ni dans vos idées, ni dans vos, dans vos futurs bureaux et dans vos bureaux actuels, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous mettons la promotion, l'augmentation encore et encore du salaire, la faveur. Nous déclarons aussi que tout ce que vous avez créé sur le côté, que ça puisse fleurir encore. Nous mettons l'esprit de vérité en vous. Cette vérité qui fait que personne ne peut venir vous enlever. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Quand tu fonctionnes dans la vérité, tu es dans Dieu. Que ce soit votre signe et que ce soit votre protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ok. J'ai fini avec ceux qui ont fait la dîme mais si tu peux repartir. Ah, si. Non, non. Oui. Hum. Hum. Hum. le Tu vois le quel c'est là-haut. C'est lequel Il a pris où un peu vérifier avec lui. Mm. Qui avait lui, Jocelyn. Tu lui donnes l'autre que tu as en main, là, si c'est le cas. Mmh. Vous savez, la, la, la Bible dit que, euh, parle du baptême comme une sorte quand on plonge dans l'eau. On, on meurt avec Christ. Non, je veux que vous puissiez voir en vous maintenant les choses que vous-même, vous savez que ça, ça m'a bloqué depuis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout cherché la promotion, j'ai tout voulu, mais il y a toutes les personnes qui m'avaient promis telles choses. Donc, ou bien, qu'est-ce qu'il y a en toi que tu fais souvent comme manière que tu sais toi-même que ça te bloque Peut-être on t'a dit qu'on ne t'a pas pris dans l'emploi, c'est parce que tu, tu arrives tard. Tu es arrivé le premier jour, où on t'a renvoyé, on a dit que c'est bon, on ne veut même plus du temps. Ou bien on t'a dit, oh, tu n'as pas appris l'anglais. Depuis, tu parles... Qu'est-ce que tu lis l'anglais, On s'est tu dors seulement. Qu'est-ce qu'il y a en vous que vous savez vous-même qui est un objet qui vous bloque Je crois que vous puissiez voir, parce que la Bible dit que... Je fais toutes choses nouvelles. Quand il dit qu'il fait les choses nouvelles, ça veut dire que tu avais peut-être l'habitude que euh, peut-être ton salaire même. Attendez-vous à ce qu'après ces baptêmes-ci, que vous ayez de, on vous propose de nouveaux boulots, que vos emplois changent. Jean chapitre Bon, Judith, ça y est, tu es dans quel pays Si tu veux payer, ta dîme, tu es dans quel pays Si tu es au Cameroun, tu vas faire les dépôts orange monnaie. Si tu es à l'étranger, tu vas peut-être peut faire le Ria. Jean, chapitre 3, dit ceci. En vérité, en vérité, le verset 3. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a parfois certaines choses que tu penses, que tu connais de toi. Il y a même des choses que tu as héritées, hein. C'est encore là, ça te retient. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme un voile sur toi. C'est comme une lourdeur, c'est comme une chaîne sur toi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu tournes, tu un... reviens encore sur ça. Il y en a même peut-être, on va dire des femmes peut-être, tu sais que tu es frivole. Tu encore et tu tombes sur des bons gars. Donc, tu vas... si tu es en Belgique, tu vas faire le, le... le Western Union ou le... ou le RIA. Tu tombes sur un bon gars, conseil, qui veut t'épouser. Wow, wow, wow. Tu te retrouves deux, tu avais même cinq gars et ils t'attrapent avec deux. Dès qu'ils là, c'est fini. Et cette chose-là, ça vient de ta mère. Donc il y en a parmi nous, on se gâte nous-mêmes. Parfois, tu as des bonnes relations, c'est toi-même qui viens en cours du yoga que laisse-moi tranquille, qui derrière moi. Parfois, tu crois qu'on peut m'embaucher, c'est que c'est pas c je c'est sérieux, comment me prendre. Tu vois la maison, tu gâtes tous les jours. Donc, dans ta prière, l'esprit te dit que contacte la dame là. Tu te le matin, tu oublies. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en vous. Maintenant, c'est à vous de comprendre que si vous ne naissez de nouveau, naître de nouveau, moi je crois que c'est possible de naître de nouveau. C'est-à-dire que je me lève et la personne que j'étais hier, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus. On monte, on descend. Je ne suis plus. Peut-être que tu étais le genre de gars que avant, tu n'étais pas... Dès qu'une femme vient, elle est un peu mini, je vous conseille, de te dit que je vais sortir avec toi. Dès qu'elle te drague un peu, tu ne dis pas non. Tu dis, ah, j'ai fabriqué. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Donc, décidez vous-même dans votre cœur. Chacun décide pour lui. Bon, je dis te, te donne le nom avec lequel tu vas payer. Je dis, tu écris ça en commentaire. Je dis pas le quoi noter. A B E S S O L O. A B Solo. Je dis, tu sais quoi? Fais, un, fais un, un message en inbox. J'ai trop de scammers sur, le, sur ma page. Fais un message inbox, s'il te plaît. On va t'envoyer les détails. J'ai y a trop les, les, bas, <coughs> les bas béninois. Oh. Oui ils sont même que ça va, ici là euh, dans le, le sud-ouest pour me déranger. Je ne connais pas. C'est quelqu'un quelqu qui m'a dit tout à l'heure que okay, peut-être ils sont au sud-ouest. Il faut, faut, faut révéler les numéros béninois. On fait le numéro sur le message, on va te répondre. Deuxième chose qui se passe quand vous vous baptisez, l'ouverture de vos dons. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était plus petit que Jésus, mais Jésus est parti à lui. Il vous dit toujours que je ne suis pas la plus forte. Mais en tout cas, ce je connaît, ce que je suis censé faire. Je connais ma part. Demandez à Dieu, Dieu, montre-moi ma part. Comme un sort de leau Si C'est avec n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Sous l'eau, sous la terre, dans les airs, dans les montagnes. N'importe où. Libère ma part aujourd'hui. Amen. Amen. amen. amen. Quand on parle de destinée, je pense que Jésus aurait bien pu... Un jour, Jésus va me dire, mais je suis sûr que l'ange a parlé au moins à trois maris ou quatre maris avant que la dernière marie a dit que oui, j'accepte. Si on ils sont venus au moins deux fois tâter avec deux vierges là. Que vous, tu es béni parmi les vierges. C'est qui ça? Donc, on peut rater. Je suis sûr qu'on peut rater sa destinée. On peut rater sa destinée. Et Jésus pouvait naître. Il y a pas un bon Joseph là pour écouter ses rêves. C'est le madame, matin, il dit que, Marie, il faut qu'on parte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rêvé la nuit. Un ange est venu, me dit qu'il faut qu'on parte vivre plutôt à loin, loin, là-bas, au nord. Tu le vois à 16h, vous partez où? Bah, mon mari a rêvé qu'on doit partir vivre au non. Obéissance. Voilà. Vous comprenez non? Mirabel, tu Tu es folle. Hein? Je dois pas parler de la bibliothèque. C'est ta maison et moi. Hein, je vous ne me tentez pas sur ma page ça. Comment faire le jeune style? Je dois pas parler du baptême. Tu veux pas sur le baptême, tu te déconnectes. Ou tu quittes ma page. Vous aimez toujours quitter, quitter du coq à l'âne. Tu peux être. Tu as tous les dons. Tu sais en toi. Tu es aussi pauvre que la souris. De, de, on disait avant que les souris de l'église, mon église n'est pas pauvre, donc je ne sais pas comment vous dire. Si une souris vit ici-là, elle sera trop costaude. Donc je ne sais pas dire que la souris de quoi. Pauvre comme la souris, du, je ne sais même pas. Mais en tout cas, pas d'ici. Et tu as les dons. Tu vois, les gens font quelque chose, tu sais que je fais même plus qu'elle. Que si, je soigne même plus que ça. Mais la personne soigne un petit, tu d'un un de 500 000. Toi, tu es là, tu passes les fire Va chaque temps 6 heures de temps la nuit à quelqu'un. Mais ta part ne donne pas. Après, on ne donne rien. Elle a fait un message. Tu peux lui répondre, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un degré dans votre vie qui doit être activé. C'est pour ça qu'elle dit toujours que toute personne que Dieu a menée à côté de moi, il dit, tout okay, cas, ne voyez pas me comme il reste ça. parfois il me couche, je dors, il me réveille, il voilà, là dans mon compte. Écoutez, c'est dans chacun d'entre vous Mais quand on te bloque, tu peux croire que quelqu'un t'es croque. Que non, pourquoi? Pourquoi je suis ici et fais que ça, ma part ne passe pas. c'est même pour toi. Non. Demandez seulement au Seigneur. Seigneur, montre-moi ma part au bon moment. Active-moi. Bon, on va continuer l'enseignement. Il y a tout mes dérages. Ça nous a rien à enseigner depuis. On <coughs> va la réponse. Shalom, bonjour à tous. Alors... Bonjour à tous. Roi Georges. Merci. La reine parlait tout à l'heure de. Voilà, l'obéissance, l'obéissance. C'est un d'entre vous, euh, on vous donne des, des, euh, des recommandations. Voilà, on vous donne des recommandations. Du des rembattants, des ancêtres vous donnent des recommandations et vous n'exécutez pas. Donc, l'obéissance, c'est la mère et c'est la clé de la chose. Si Joseph, comme elle expliquait tout à l'heure, avait reçu ses songes et n'avait pas obéi à la parole ou alors euh, au message prophétique que l'ange lui avait donné, je ne pense pas que Jésus sera... Euh, ça serait passé comme ça s'est passé. Donc, euh, dans Jean, elle a dit dans Jean 3, Jean 3, verset 3. Ok, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quoi naître de nouveau Naître de nouveau, c'est déjà accepter que Dieu nous brise. Accepter que Dieu nous brise, suspendre ses capacités au profit de Dieu. Ça veut dire que, si tu demandes du pain à ton père, et que tu te demandes, tu dis encore, tu vaux tout de toi, tu sais que forcément il n'y a pas un moyen par lequel le pain n'a pas arrivé. Tu sais, ta mère n'est pas riche, ton père n'est pas riche, ton oncle n'est pas riche, tu es dans une famille pauvre, mais tu veux quelque chose que tu sais, que cette chose est chère pour toi. Je n'aime pas employer le mot « cher », mais je vais dire en, votre, en notre langage universel « cher ». C'est cher pour toi. Alors, tu vas commencer à être incrédule. L'incrédulité, c'est ça en fait. Le fait de demander et de ne pas vraiment croire à ce qu'on a demandé et de chercher à quoi comprendre comment ça va arriver, les possibilités, comment ça va arriver. Donc, naître de nouveau, c'est suspendre ses capacités. C'est pour ça qu'il dit, suspendre ses capacités, c'est ne pas être incrédule. Donc, quand tu viens en Christ, tu nais de nouveau. Naître de nouveau, c'est abandonner tout. L'ancienne la, vie qu'on avait au passé. On la laisse. On revêt un nouveau manteau. Ce n'est pas de l'eau, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas de la parole, c'est quelque chose de spirituel. C'est un engagement que tu fais avec Dieu. Et quand tu nais de nouveau, c'est une alliance. Et Dieu est sensible aux alliances. Dieu est sensible aux alliances. Quand tu fais alliance avec Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez, fait, vous avez fait alliance avec Dieu. Vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui respecté vos alliances. Voilà pourquoi il y a des situations qui vous bloquent dans vos vies. Si vous faites un playback en arrière dans votre vie, vous allez voir qu'il y a des... Des seigneurs, si tu me donnes ça, je vais faire ça pour toi. Parfois, ce ne sont même pas des blocages des ennemis. Parfois, c'est vos propres blocages, vos paroles qui vous condamnent. Quel est l'engagement que tu avais pris avec Dieu? Pourquoi vous voulez toujours faire comme la plupart de tout le monde? La plupart de tout le monde, c'est le commun des hommes, c'est-à-dire que, ah j'ai vu, elle fait ça, pourquoi moi je ne suis pas aussi bien? pourquoi vous ne voulez pas être à part? Parce que quand tu nais de nouveau, tu es à part, tu es différent, partout là où tu passes, on dit que cette personne est différente. Mais différent positivement, pas négativement, parce qu'il y a ces deux choses vraiment différentes. Voilà pourquoi quelqu'un qui a une grande étoile, quelqu'un qui a une grande destinée a des grands adversaires. Il y a des grands combats. Quand notre Seigneur Jésus est né, il a eu des grands adversaires. Le roi Hérode a été son premier adversaire. Voilà. Donc aujourd'hui il faudrait vraiment que ceux qui veulent prendre des engagements, ceux qui veulent prendre des résolutions, de naître de nouveau, ça ne doit pas être parce que la reine a dit. Ça ne doit pas être parce que c'est un jour qu'on a dit que bon, comme on a dit sur offrande à aujourd'hui c'est naître de nouveau, on va juste le faire parce que c'est naître de nouveau. Je veux que vous preniez conscience de la chose. Ça fait partie de, de, de la première étape. De votre bénédiction. Ça va ouvrir beaucoup de vos portes. Beaucoup de personnes parmi vous ont fait des travaux sur eux et il manque juste une certaine clé. Ça va être la clé de certaines personnes d'entre vous pour ouvrir d'autres coffres qui sont prêts à être ouverts. Et il y a ceux-là qui ont fait des travaux spirituels sur eux et qui manquaient juste l'activation du baptême. Beaucoup d'entre vous, le baptême venir activé ce qu'il fallait activer, qui était caché au fond de vous depuis longtemps. Voilà pourquoi Jésus, avant de faire tout ce qu'il a fait, il devait passer par le baptême. Ce n'est pas mes beaux yeux que vous êtes venus voir, ou bien je ne sais pas trop, ma personne que je suis. Mais c'est le message que je dis qui est important. Ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui n'ont pas des oreilles, bon, bouchez-les encore plus. Une Bien pour tous ceux qui veulent payer les dîmes, ou qui veulent donner les dîmes, pardon, inbox. On va vous répondre immédiatement. Merci. Donc, euh, il faut naître de nouveau pour pouvoir, euh, voilà, bénéficier. Des meilleurs fruits, parce que oui, il nous a pr pr promis des meilleurs fruits, des meilleures récompenses. Il dit dans son 84, « Je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je veux ce qu'il y a de bien pour vous. » Il ne veut pas votre mal. Pourquoi, pourquoi Vous avez, avez l'impression que quand on va toujours donner des versets bibliques, on va donner des enseignements, vous aurez l'impression que c'est la routine qu'on fait partout. Là, c'est différent. C'est très différent. Vous avez des armes. Vous avez des armes. Telles que l'ennemi utilise des armes physiques. Dieu a aussi donné des armes physiques. Les armes physiques que vous avez, il a utilisé un canal. Il y a des, il y a des, des, des, des canaux qu'il utilise sur terre pour pouvoir bénir certaines personnes. Tel il travaille spirituellement dans, dans le monde spirituel, le monde invisible, il travaille aussi physiquement. Quels sont dans ces armes Vous avez le kit fondation. Vous avez le kit déblocage. À ça s'ajoutent des prières, des jeûnes. Le jeûne donne la puissance à l'esprit. Le jeûne donne la puissance à l'esprit. Pourquoi, pourquoi maintenant faire des dons, des sacrifices et tout ça Rappelons nous ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis fort longtemps. Et il y a un message particulier qui est en train de me venir à cœur, que l'Éternel me demande de vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière cette caméra qui, qui regardent. Il y a beaucoup de décepticons. Lorsque les mages quittaient de l'Orient pour venir voir Jésus, ils ont aperçu son étoile. Ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme cadeau? De l'or, de la myrrhe, des pressants d'encens. Alors, ça veut dire qu'ils savaient dans la coutume de Jésus qu'on utilisait de l'encens. Ils savaient que dans, ce, dans, ce, dans cette circonférence que Jésus se trouvait, du village que Jésus était, on utilisait de l'encens. Matthieu disait Matthieu, chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, ils ont donné de l'encens comme cadeau à Jésus. Deuxième, lorsque l'autre père Abraham a pris son fils, il n'a pas attaché, son fils connaissait que son père avait l'habitude de faire ses coutumes. Ils sont partis sur l'autel. Son fils est couché, il a dit « Ok, c'est mon tour » l'habitude de faire des, euh, des, des, des brébis des moutons et tout je pense qu'aujourd'hui c'est mon tour son fils connaissait le plan de dieu qu'est ce qu'il a fait il s'est allongé tout simplement c'est pour ça que nous avons des blocages tels que pourquoi la, pourquoi, euh, la tradition pourquoi ceci ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose que ça s'est passé déjà depuis fort longtemps le roi David sacrifiait des milliers de bœufs pour son royaume, pour sa tête, pour sa protection. Donc, je vais pas euh, sortir du contexte. C'était juste une parenthèse que l'esprit m'a demandé de vous parler. Ça, me, ça rongeait au-dedans de moi. Donc, je vous dis, il faut naître de nouveau. Ça veut dire que tout ce que vous avez dans le cœur, tout ce que vous avez comme rancune, parce que oui, Faire euh, garder de la rancune à quelqu'un dans le cœur, ça ferme les portes de la personne. Voilà pourquoi vous arrivez souvent chez certaines personnes. Vous dit, il y a telle personne qui vous tient, qui, vous, qui vraiment ne vous a pas pardonné. Allez demander pardon à cette personne. Cette personne que vous gardez en cœur, vous êtes en train de bloquer les bénédictions. Et oui, vous, vous rappelez que le Père a dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez point pardonné. Donc, avant d'accepter, accepter faire votre baptême aujourd'hui, vraiment libérer votre cœur. Libérez votre esprit. Libérez totalement. Beaucoup de personnes ici aspirent à la gloire. Vous aspirez à l'argent, vous voulez de l'argent. Vous voulez de la gloire, vous voulez de la prospérité. Ça commence par déjà le pardon. Ça commence par l'amour. Ce n'est pas que des mots, il faut pratiquer. Le secret de la gloire, c'est l'humilité. Peu importe le travail que vous allez faire. Si vous n'appliquez pas, cela, il y aura certaines bénédictions. Vous allez être béni. Mais il y aura certaines bénédictions auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Oui, parce que l'accès à certaines bénédictions, il faut certains sacrifices. Oui, on peut payer sa dîme même si on n'a pas reçu de baptême. On peut payer sa dîme même si on n'a pas reçu de baptême. La dîme maintenant, ce n'est pas que j'attends mon salaire avant de donner ma dîme. La dîme, c'est ces 10% de ce que tu reçois. Ça veut dire, si je viens de recevoir un argent maintenant, si c'est 10 000, ok, je peux donner euh, 10 000, c'est 1 000 francs. Je peux donner, ok, je donne 1 000 francs de dîme. On n'a pas dit donner 1 000 francs de dîme ou 100 000 francs de dîme à des 10 d'Iga Academy. Tu donnes là où tu reçois ton apport spirituel. Là où tu sens que ou là où la personne qui te, vraiment, qui te, qui te bosse spirituellement. C'est là où tu donnes. Donc, il ne faut pas dire que Didi a demandé de l'argent. On ne demande l'argent à personne. Le baptême. Le baptême. Le baptême. Donc, aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent le baptême. Pour tous ceux qui veulent le baptême, libérez vos cœurs, libérez vos esprits. Vraiment, et puis vous ne savez même pas, quand vous aimez les gens, ça te donne le sourire, ça te rajeunit. Ça sert à quoi De détester. Quand tu aimes les gens, ça te rajeunit, ça te donne le sourire. Donc tu as, tu as une certaine paix en toi. Tu n'es pas frustré. Quand tu détestes les gens, ça te donne quoi Quelqu'un passe avec sa voiture, tu dis, ah, c'est là langue ça te donne quoi Si toi, tu avais, on aurait fait pareil. D'autres personnes auront fait pareil. Ça, c'est à quoi de détester les gens. L'ennemi nous veut nous faire croire de nos jours qu'on ne peut pas avancer sans signer un accord avec le, le diable, sans avoir un serpent sur son lit ou quoi que ce soit. Tout est possible. Je connais des gens qui sont donc des multimillionnaires. Des multimillionnaires. La gloire de Dieu. Écoute, c'est lui qui détient l'or et le diamant de la terre. C'est lui qui détient ça. Ce que tu veux là, c'est lui qui détient. Il dit, j'ai les meilleurs projets pour toi. J'ai les meilleurs fruits pour toi. Mm -hmm. Regardez comment je suis jeune. C'est je parce que moi, j'aime les gens. Je parais jeune, non? J'aime les gens. Et puis moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Mais je ne suis pas dedans. Ok. Rene Jocelyne, je pense que j'ai fini mon petit Merci. truc que j'avais à dire. Okay. Bonne journée. à